Les additions invitées sont un ensemble de pilotes, de périphériques et de petits programmes qui servent à améliorer l'interaction entre la machine virtuelle et son autre. Par exemple, grâce à eux, il est possible de copier et coller du texte et des images entre les deux machines. De la même façon, les additions invitées permettent de créer des dossiers partagés entre la machine virtuelle et l'ordinateur physique. Cet ajout à VirtualBox s'installe à partir d'une image disque, c'est-à-dire l'équivalent d'un CD virtuel, disponible sous forme de fichier ISO. Pour faciliter son installation, VirtualBox inclut le fichier ISO en question directement dans son menu. Ainsi, pour installer les additions invitées, allez d'abord à votre barre de menu ou faites apparaître le menu avec le raccourci clavier « Contrôle droite » plus « Début ». Puis, sous « Périphérique », cliquez sur « Insérer l'image CD des additions invitées ». Si vous lancez l'explorateur de fichiers, vous voyez maintenant que le lecteur CD est chargé avec un disque, bien que celui-ci soit virtuel. Cliquez sur « Suivant » à quelques reprises pour accepter l'installation par défaut. À la fin de l'installation, vous devrez redémarrer votre machine virtuelle. Faites-le. Lorsque votre ordinateur redémarre, les additions évitées sont installées et prêtes à utiliser. Vous pouvez éjecter le CD d'installation des additions évitées en cliquant sur le lecteur de CD avec le bouton droit, puis sur Éjecter comme s'il s'agissait d'un vrai CD.